Ellie, j'emporterai la maison aux chutes du paradis. Est-ce ah ah Restez droit, Alpha. À l'attaque et détruisez cette maison. Oh non Mon avion fait du mal. Ce bouton envoie les choses qui brûlent et font du bruit. Il faut détruire la maison. en fait, un ballon. Je là-dessus je ralentis. Oh, <tousse> Yung, tu porteras la collerette de la honte durant des semaines! Vingt ans! Oh, village bien! Wafoublon! Wafoublon, pas beaucoup! Yogg, tu porteras la collerette de la honte durant des semaines! Vingt Seul est victime d'une terrible chute. Carl Fredriksen n'en croit pas ses yeux. Notre jeune explorateur en sortira-t-il indemne Aucun de ces événements ne faisait partie du projet initial de Carl. Oh, comme Ellie, sa femme bien-aimée, lui manque. Il s'était promis d'aller vivre aux chutes du paradis. Mais hélas, Ellie est partie trop tôt. Maintenant Carl a un nouveau compagnon de voyage. La semaine dernière, le vendeur de ballons à la retraite a fait la rencontre d'un explorateur en herbe. Qui aurait cru que ce duo improbable s'apprêtait à vivre une aventure aussi extraordinaire Accrochez-vous à vos chapeaux et à vos cannes d'explorateur. Le voyage sera mouvementé. Jamais de train d'atterrissage quand on en a besoin. Mais rien n'est perdu, car voici... Les chutes du paradis Dire qu'on sera bientôt aux chutes du paradis Ça me dérange pas de sauter Ce que j'aime pas, c'est tomber Ouais Imitons les singes, pour une fois. Enlève ça de notre chemin. On a réussi Et ces singes ont l'air d'avoir une bonne idée une fois là-haut, je t'aiderai à monter, Russell Vous êtes sûr de pouvoir me soulever, Monsieur Fredrickson Non, mais on peut essayer N'aie pas peur, Russell Hi. On ne peut pas sauter aussi loin Dommage qu'on n'ait pas de bulldozer pour pousser ce gros rocher Tu as peut-être une solution je vais peut-être y arriver. Qu'est-ce qu'on dit dans ton manuel Je vais te hisser grâce à ma canne. Ah tu crois que tu peux passer là-dessus Enlève ça de notre chemin. Ah ah si j'accroche ma canne au rebord, je pourrais monter. Euh. Hey, hey vous avez vu, Monsieur Fredriksen Ce courant d'air est causé par le vent qui s'ouvre dans les grottes souterraines Il faut savoir que si on reste accroché à la maison, le vent va nous pousser de l'autre côté du gouffre Accroche-toi, Russell On va céder de la maison pour le survoler Regardez Cette roche est un pivot Je fais la même chose avec une boîte et une règle pour lancer mes figurines hmm. As-tu déjà envisagé d'essayer Que voulez-vous dire, Monsieur Fredricksen Tu verras, attends à l'autre bout, là-bas Hum Les singes, pour une fois. Tenez, monsieur Frédéric, j'ai peut-être un moyen pour vous faire monter. On a réussi Comment faire pour passer Cette planche est trop grosse. On pourrait la pousser mais il y a un rocher qui gêne. Oh! Je vois un petit passage! Je peux essayer de me faufiler pour enlever ce rocher. Allons-y doucement. Je ne me vois pas dire à ta mère que tu as été ratatiné comme une crêpe. Oh. Oh. Tu crois que tu peux passer là-dessus? De catapultes naturelles dans la jungle. Prêt pour un autre envol? Ah! Ah! Ah! Il faut aller par là, à travers ces arbres abîmés. Comment fait-on ça Tu aimes le bowling J'ai vu des pierres assez grosses sur le chemin Cette canne va me sauver la vie Le rocher du chemin, je pense pouvoir passer par là Alors comment veux-tu que je traverse Je peux pousser le gros rocher Alors essayons ah. oh Ropsol, tu as quelque chose pour couper cette corde Je peux atteindre ce rebord avec ma canne C'est trop lourd pour moi, Russell Mais je vais me fatiguer s'il faut le pousser loin Il suffit de la faire bouger Tu Et un spécimen de plus. Thank you. C'est-à-dire, mais j'ai de la gloire Je peux peut-être te propulser si tu restes sur ce rocher